Good morning, allez, y'dan, l'étude sera aujourd'hui. L'éloïne, sh'mat, avant mon ch'ai, ben y'srak, vefan, Vora bat esther, David, fortuna mazal, bat fritna, ben fritna, David, ben fortuna mazal, fritna, et Rachel, Rachel, bat Sarah. Si vous c'est fait, vous c'est dédié une prochaine étude de Misha, à 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le 6e perec de Ktubot, perec vav, Alaf m'tsiyata, isha, ouma, siadea, le ba'ala, virouchata, je traduis directement, on a parlé dans la mission précédente des devoirs du mari face à la femme, maintenant on va parler de la femme face au mari. Métis à taïcha, on les avait déjà évoqués d'ailleurs plus haut, mais là on va un petit peu en les, les, rappeler certains et plus préciser. Métis à taïcha, les Bala, ce qu'une femme trouve, elle marche dans la rue, elle trouve une, une enveloppe de 10 000 dollars, euros, chez elle, et eh bien ça appartient au mari, elle doit les donner au mari. Ou aussi ce si qu'elle travaille, elle doit aussi le donner au mari, que ce soit les minimums imposés, ou même que ce soit tout ce qu'elle travaille. D'accord dans la mesure où ils sont encore ils vivent encore en, en harmonie. Ça, je précise, c'est quoi en harmonie Krahmi a assuré que le mari, a le devoir de nourrir sa femme, et la femme, elle a le devoir, en contrepartie, de donner son argent. En réalité, c'est un, une loi, c'est un, un décret que Krahmi m'a fait de, pour protéger la femme, pas pour protéger le mari, pas pour qu'ils s'en sur le dos de sa femme, c'est pas la question. C'est pour protéger la femme, on a imposé à la femme que, écoute, il vaut mieux en général pour le commun des femmes, il vaut mieux en général que ce seul mari qui la nourrit, c'est qu'en contrepartie à qu elle lui donne ce qu'elle gagne, parce qu'en général une femme elle gagnera pas assez de quoi s'assumer elle-même. De se mettre un Moins de cette manière, de cette manière que la femme, on lui dit, écoute, on va imposer que ce que tu travailles, tu donnes au mari, comme ça lui il va imposer de te donner à manger. C'est pour l'avantage de la femme de ce fait. Une femme qui gagne beaucoup d'argent et que son mari il est dépensier et qui fait rien de sa vie et tout ça, elle a le droit de dire tu sais quoi, et ni honnête, zonet ven, Je préfère que tu qu on, qu on, puisque c'est un droit que j'ai que tu me nourris en contrepartie, je dois, et en contrepartie je dois donner ma paye, je préfère mettre un terme à ça, moi, je me nourris, je gagne ma paye, je la garde pour moi je mange moi toute seule, tu ne me nourris pas. Et elle, la femme elle a le droit de le dire, d'accord? Ça c'est la petite parenthèse, pour mieux préciser, c'est quoi le et bala À part ça, virushata, ou Ochel perot, bechaya, ce qu'elle hérite, ça n'appartient pas au mari, mais c'est. Euh, en mis en gage chez le mari pour qu'il l'utilise, qu'il en tire profit. C'est-à-dire, elle a gagné maintenant de son arrière-grand-mère un, un million d'euros, et ben, on ne va, va pas dire au mari qu'elle a le droit d'utiliser, pas du tout, ça ne lui appartient pas. Mais par contre, elle va, on va acheter un bien qui va produire de l'argent, qui va gagner un intérêt, et le mari pourra profiter de l'intérêt. Ce sera pour lui. Ou, elle peut il mangera les fruits durant sa vie de la femme. Exclure si toutefois la femme elle va décéder, le mari m'ingénierie pas. D'accord Boshta ou Bgama, maintenant on va s'intéresser, qu'est-ce qui se passe si la femme elle reçoit des. Elle se fait... Elle, on lui fait un dommage. On la blesse, on la frappe, on lui crève un œil. Alors quoi Vous savez qu'il y a cinq, tachoumim. Nezak, Tsar, Ripoui, Chevet, Boshet. Nezek, c'est ce qu'on appelle le Bgama. Le fait que le corps il a diminué. Moi, au marché des esclaves, grand, baraqué, intéressant, tatatata, d'accord Eh bien, je coûte un million, maintenant qu'il lui manque un œil, il coûte 800 000. Donc l'œil, ça coûte 200 000. Le bgam, ça coûte 200 000, d'accord Ça, c'est le bgam. Ça, c'est nezek Ça au moment où il a crevé l'œil, ça fait... On est là, il a poussé une hurlante. D'accord Combien ça coûte de faire le... ce creux à l'œil, mais sous anesthésie Ça ripouille, combien ça coûte maintenant pour faire le... l'œil, <coughs> pour essuyer tout le sang et tout ça Chevette, il fait que maintenant, il va passer une semaine au lit sans pouvoir travailler. Et Bochette, c'est la honte qu'il a que maintenant, il va, il, a, il, a, il lui manque un œil, et les gens le regardent, et c'est une honte à assumer. Ok Ça, c'est les cinq tâches Sur ça, la Michel me dit, sache qu'en général, on va faire un petit peu d'ordre. Tsar, c'est pour la femme, c'est elle qui a souffert, le mari n'a rien souffert. Quand enfin, la femme, elle hurle, le mari n'a rien. Il n'a rien. Il a que ça fait de la peine, Mais en tout cas, ça fait pas... Le mari, il n'a pas, une... pas lui un tsar directement, c'est elle qui a le tsar. Ça, c'est pour la femme. Ripouille, Chevette, le fait de la guérir. Et Chevette, le chômage, c'est pour le mari, parce que tout ce que la femme elle doit euh, elle est à la de travailler, elle doit rapporter son argent de mari, donc celui qui perd, c'est le mari. Ripouille, c'est lui qui doit guérir sa femme. Okay, donc sur ça, il n'y a pas de question. Maintenant, sur Chevette, sur Bochette, Bochette et Nézek, et le fait que le corps il a diminué, et sur ça, on a une marque loquette. Ce que. Boshta Obgama, la honte qu'elle va avoir, et en plus le B'gam, le fait que son corps, il a diminué. Avant, c'était une femme bien belle, élégante, qui coûtait tant sur le marché des esclaves. Et aujourd'hui, maintenant, la pauvre, elle, elle, elle était amochée, elle a, elle a une balafre sur le, sur le village. Donc elle coûte moins. Alors, la méchante me dit, écoute, tu donnes à la femme la bochette de et Boshta Obgama, Shela, on lui donne à elle. C'est elle qui a perdu, mais lui, il ne peut plus profiter de sa femme comme il fallait, parce que maintenant il a honte de marcher avec elle dans la rue, ou parce que maintenant elle est plus belle, elle la moins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner tout à la femme. La femme, on va lui faire avec la indemnisation, on va prendre un champ ou une maison, et lui, il va en tirer les dividendes. D'accord Selon le même principe. Ça, c'est le premier avis. Mais Rabiuda ben il dit que c'est pas comme ça. Rabbiuda Ben il nous dit non. Bisman chez Basseter, si toutefois il le cause un dommage sur un membre caché, que personne ne voit, la femme, elle est noire, mais il a fait une balafre dans le, sur l'épaule. Donc, face à l'extérieur, ça dérange pas tellement, mais ça dérange la femme. Donc le mari, il souffre. Il souffre, dans ce cas-là, un, un peu. Pas, pas beaucoup, c'est-à-dire, il souffre. Il a le perdu. La femme, c'est un bien qui appartient, selon le biodeau même, la femme, c'est un bien qui appartient aussi au mari. Donc, quand tu me casses ma voiture, tu dois me payer celui qui vu sa femme, il lui aussi doit aussi lui payer aussi lui donner une part. Maintenant, la femme aussi, elle a aussi un droit. Alors il partage ça comme ça, c'est pas précisé pourquoi, je sais pas pourquoi. La Shnei chalakim, Elle prend deux parts et lui, il prend une part. D'accord Mais ça, c'est quand c'est un membre qui est caché. Par contre, le bisman chez si c'est un membre qui est sur la face, il lui a fait une balafre sur le visage. Alors quoi L'Oh Shnechalakim, donc lui, maintenant, il souffre autant que la femme, et même plus. Alors là, on donnera « lo shnechalakim », on fera un partage différent, on donnera deux pour lui et un pour elle. « lo shnechalakim, vela echad » et à elle, on lui donnera un seul. Maintenant, tout ce qu'on va lui donner à lui, « shelo à tout ce qui lui revient, on lui donne directement à lui ce qui lui revient. Par contre, « là ce qui lui revient à la femme, et la « karbane karka », toujours le même principe, on lui va acheter un karka, un champ, un bien immobilier, quelque chose qui ne s'use pas, « veu ochel perot », et comme ça, lui ensuite, il pourra... Manger les fruits et toucher les dividendes de ce caractère, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, c'est une vraie planète, ça tout, c'est